Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur Poutine, et je sais qu'il y a en plus beaucoup de, de personnes qui croient en Poutine. Alors, ouais, mais... alors vous, vous êtes quand même un de ceux qui avait débunké Poutine, hein. déjà en nous, nous expliquant qu'il était citoyen d'honneur de la que qu'il était... Ah, je ne fais que reprendre ouais. des, des, des, des ouais. choses tout à fait officielles. Ouais. Mais Aujourd'hui, cet acharnement contre les Russes n'a même plus l'excuse de la lutte anticommuniste. Donc c'est vraiment... Euh, la marche en avant de l'impérialisme américano-sioniste, qui essaye effectivement d'imposer son nouvel ordre mondial en écrasant euh, toute résistance multipolaire. Et on voit bien aujourd'hui que l'ennemi à abattre, c'est euh, Poutine, sa vision du monde et, et la Russie, et que ce qui légitime un peu plus notre soutien à ce, à, ce, à ce résistant fondamental. Et là, je ferai une petite remarque pour Pierre Hillard. Récemment, un, un diplomate américain de premier plan a bien dit que Poutine, euh, par sa résistance à la l'opération, je dirais, euh, ukrainienne, avait trahi le nouvel ordre mondial. L'annexion par la Russie de la Crimée semble signifier la fin d'une période de 25 ans dont la marque fut un effort pour amener la Russie à un alignement accru sur les objectifs et traditions euro-atlantiques. L'adhésion de la Russie au nouvel ordre mondial, bien que problématique, a été l'une des grandes réalisations de l'après-guerre froide. Les Américains doivent comprendre que le défi auquel ils sont confrontés est celui d'une Russie qui n'est plus intéressée par ce que l'Occident lui a offert ces 25 dernières années. La fin du Nouvel Ordre Mondial, Christopher Hill, 21 avril 2014. Hein Donc nous nous en réjouissons, et effectivement ça justifie qu'on ait placé un peu nos espoirs dans, dans Poutine. Effectivement, il trahit le Nouvel Ordre Mondial, et tant mieux. Voilà. Que toute la politique de Poutine. Euh, correspond au mondialisme, parce que Poutine veut, alors il faut lire le discours de Valdaï, qui est très intéressant, Poutine veut l'instauration d'union régionale. Et ma foi, je vais reprendre ce que j'ai écrit dans une note de bas de page. Euh, il faut que je retrouve le passage. Alors... Dans son discours de Valdaï du 24 octobre 2014, Poutine reconnaît la nécessité d'un nouvel ordre mondial, la création de puissantes unions régionales, de règles communes acceptées par tous permettant d'assurer la stabilité et la sécurité entre les centres régionaux, interdisant ainsi la politique d'un cavalier seul, sous-entendu les anglo-saxons. Dans cette histoire, après la chute du mur de Berlin, le monde russe était, les élites russes étaient acquises au nouvel ordre mondial et à ce qu'on appelait la maison commune. Mais les anglo-saxons ont trahi, c'est pas le monde russe, quand je dis monde russe, les élites russes, c'est le, les élites anglo-saxonnes qui ont trahi les engagements pris au lendemain de, son guerre, euh, au lendemain de la chute du mur de Berlin, okay. puisqu'il était dit, entre autres, que l'OTAN ne devait pas progresser vers l'est. Ouais. Donc il y avait un partage du gâteau. Dans cette histoire, ce sont les Russes qui ont été trompés, enfin les élites russes, parce il faut toujours faire des distinction, et ce sont les élites anglo-saxonnes qui ont trahi les engagements qui avaient été entre autres adressés à Gorbatchev, que les armées de l'OTAN n'allaient pas aller jusqu'à enfin, jusqu'en Estonie, bon, et jusqu'en Roumanie-Bulgarie. Donc dans cette histoire-là, ce sont les anglo-saxons qui marchent sur les plates-bandes des élites russes, parce que dans cette histoire du Nouvel Ordre Mondial et de la maison commune qui avait été établie au lendemain de la chute du mur de Berlin, il y avait ce qu'on appelle une répartition des zones d'influence et des intérêts. Je te donne ça, tu me donnes ça. Et dans cette histoire, les élites anglo-saxonnes marchent sur les plates-bandes des élites mondialistes russes qui ruent dans les brancards. Et je les comprends puisque euh, le, les accords ont été violés par les anglo-saxons. Et donc c'est ce que dit Poutine. Il dit, il faut reprendre le discours de Valdaï, que j'ai lu crayon à la main, euh, qu'il veut euh, comment dire, des centres régionaux euh, donc, stabilité et sécurité entre les centres régionaux, interdisant ainsi la politique d'un cavalier seul, sont entendus les anglo-saxons qui, en fait, en, en fait, veulent tout rafler. Les, les anglo-saxons veulent être, les anglo-saxons, et aussi des oligarques juifs qui sont au sein des, anglo, enfin, au sein des équ équipes anglo-saxonnes et qui s'opposent à des Juifs juives qui, elles, soutiennent le monde russe. Et alors, c'est très intéressant, je cite... Un article du Times of Israel du 5 avril 2014, intitulé, je cite, « Les Juifs de Russie et d'Ukraine sont en guerre ». Et cet article très intéressant dit que les élites juives d'Ukraine, soutenues par l'Occident, sont en guerre contre les Juifs de Russie qui, eux, soutiennent de Poutine. On assiste dans cette histoire à des guerres entre clans juifs, entre les juifs libéraux, les juifs orthodoxes, ou Lubavitch. D'ailleurs, c'est très intéressant de savoir que c'est le rabbin Lubavitch Berelazar qui est du côté de, de, de Poutine. En fait, ce sont des, des, des rivalités entre clans juifs au nom de la Russie, au nom de l'Ukraine, au nom de l'Union Européenne, au nom du monde anglo-saxon. Et donc, euh, donc, dans cette histoire, les anglo-saxons veulent rafler à la mise et les, les, les élites russes veulent leur part du gâteau qui, pour le moment, euh, se fait grignoter gentiment donc j'ajoute ceci il veut à sa manière gérer efficacement le nouvel ordre mondial pas le détruire il le dit bien euh, Poutine dans son discours de Valdai il ne veut pas l'anéantissement du nouvel ordre mondial il veut au contraire le gérer touto pati v dal'neyshem kak pri reshenii lokalnykh tak i globalnykh problem может быть правовая политическая экономическая основа нового миропорядка которая et d'ailleurs, il a lancé la communauté économique eurasienne, qu'il veut Union eurasienne supranationale, document officiel qu'on trouve sur les sites de l'AFP russe, enfin bon, euh, la version AFP russe, mais simplement... Cette union euh, eurasienne qui veut supranationale, pour le moment la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie, eh se fait bouffer par le monde anglo-saxon qui veut étendre son... En fait, c'est Océania qui, qui bouffe le, le parterre euh, d'Eurasia qu'on voit dans le bouquin de 1984. Bonjour à tous. Donc voilà, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur Poutine, la Russie et le Nouvel Ordre Mondial, parce que j'en ai un peu ras-le-bol... Euh, de voir cette pseudo-dissidence en fait euh, appelée à soutenir Poutine euh, alors que Poutine en fait est complètement part d'une guerre mondiale. C'est assez bizarre qu'on révèle pas euh, euh, toute la vérité, voilà. Il suffit de s'en se référer aux faits, c'est pas très compliqué, euh, de regarder un peu ce qui se passe, euh, de regarder les éléments du passé parce qu'on a déjà eu des deux guerres mondiales, donc euh, il y en a une troisième qui se profile, mais il faudrait peut-être un petit peu regarder ce qui s'est déjà passé pour comprendre un peu ce qui se passe actuellement, voilà. Donc là, ça fait presque 15 ans que Poutine et Medvedev sont au pouvoir en Russie, euh, et on sait très bien, euh, c'est quand même pas, facile à, à, pas difficile à voir que Poutine et Medvedev sont soutenus en fait par les oligarques. Euh, parce qu'en Russie, en fait, plus qu'ailleurs, euh, il y a des disparités euh, entre les riches et les pauvres. Euh, il y a à peu près 110 oligarques en Russie qui contrôlent en fait plus d'un plus tiers de la richesse russe, voilà. Euh, il ne faut pas être très intelligent pour, euh, pour comprendre que si jamais euh, Poutine allait contre les oligarques, euh, et si même il allait contre le ordre mondiale euh, Poutine serait déjà mort, voilà. Euh, toute la pseudo, euh, tout le côté pseudo-chrétien, tout le côté pseudo-anticorruption euh, de Poutine, c'est du théâtre. C'est comme lump Enfin, il y a un moment où il faut ouvrir les yeux, il euh, y a, a peut-être deux camps, mais c'est deux camps qui pensent la même chose. Voilà. Sauf que d'un côté, en fait, on a les États-Unis et l'Europe, euh, qui en fait euh, euh, sont capitalistes mais vont vers euh, vers le socialisme et de l'autre côté en fait on a euh, donc l'urss qui depuis la chute euh, la chute du mur euh, va vers en fait plus de capitalisme voilà donc ça permet en fait d'arriver à une convergence comme beaucoup de, de personnalités du niveau mondial l'ont dit ça permet en fait d'arriver à une convergence qui mènera euh, qui permettra en fait de fusionner l'est et l'ouest voilà c'est ça le c'est ça la technique. En fait, le, le gouvernement mondial, c'est un système hybride euh, qui mêle à la fois donc, euh, donc, le, le capitalisme en fait, pour les, les, grandes, les grands groupes financiers, les grands groupes capitalistes euh, mondiaux, donc, qui, per qui permettent en fait, à, aux élites en fait, de, de, de contrôler en fait, toute la richesse mondiale. Et pour le peuple, par contre, c'est le communisme. En fait. Le crash économique qui arrive en Europe et en, aux États-Unis, euh, c'est bien entendu voulu. C'est pour permettre... Euh, un rééquilibrage, en fait, avec les pays émergents. Voilà. Donc, c'est un peu les pays euh, BRICS. Euh, face, en fait, à l'Europe et, euh, et aux États-Unis, qui sont des pays plus riches. Donc, en fait, il y a un rééquilibrage au niveau, euh, au niveau économique qui va permettre, en fait, d'installer une monnaie mondiale. Voilà. Une économie mondiale. Donc, on va voir un petit peu le cas de Poutine. Poutine, euh, il faut savoir que Poutine est juif. par Sa mère, qui s'appelle, en fait, euh, Maria Ivanova Shalomova et son père donc euh, qui a le pronom de famille Epstein. Donc ça a été prouvé en fait dans une dans une interview d'un des oligarques euh, un des oligarques les plus importants de Russie qui s'appelle euh, Abramovitch. Donc il a dans une interview en 2005, il a dit que euh, si Poutine le souhaitait, il pourrait être citoyen israélien. En prenant l'avion pour Paris, j'étais dans l'avion avec Alexandre Adler qui m'a dit qui m'a fait la grande révélation que le père de Poutine, en fait, n'est vous bien était un juif. Est-ce que il était agent du KGB, euh, il a notamment travaillé euh, en Allemagne de l'Est, Voilà. Euh, il est devenu en fait euh, lieutenant-colonel du KGB, où il est resté jusqu'en 1991, puis il a obtenu en fait, des, des responsabilités au Kremlin, avant d'être nommé en fait, à la tête du FSB en juillet 1998. Euh, un an plus tard, donc en août 1999, il reçoit donc euh, coup à coup beaucoup de promotions, euh, D'un coup, en fait, il devient l'homme important de la Russie en quelques mois. Euh, la vraie raison, en fait, c'est que euh, Poutine, en fait, a, re a rencontré euh, deux, grands, euh, deux grands oligarques russes. Donc c'est Abramovitch et Ber Berezovsky. Donc Berezovsky en fait, euh, euh, Poutine a été voir plusieurs fois Berezovsky en, en Espagne de manière euh, illégale. Donc il, y, il était à l'époque chef du FSB, il allait euh, Retrouver Berezovski en bateau euh, là-bas, donc ça, ça a été noté en fait par les, les renseignements espagnols. Il l'a retrouvé là-bas en fait pour préparer en fait euh, son ascension au pouvoir. Berezovski qui avait déjà mis au pouvoir euh, Helsinki, euh, donc demande à Helsinki de, de déposer le pouvoir, de quitter le pouvoir euh, en faveur de, de, de Poutine. Donc c'est ce qu'il fait le, le 31 décembre 1999, alors que tous les russes s'attendaient à ce que le président leur souhaite des vœux de bonne année. Euh, le président Helsinki annonce qu'il qu qu quitte le pouvoir et qu'il donne ce pouvoir, donc le pouvoir présidentiel, à Vladimir Poutine. Quelque chose d'intéressant à noter, c'est que dix jours avant que Poutine prenne le pouvoir, donc c'était en décembre 1999, le 20 décembre je crois, euh, donc Poutine, en fait, face à une assemblée du FSB, euh, a déclaré... Euh, que le FSB attendait depuis longtemps euh, de prendre le pouvoir et que maintenant c'est chose faite. Donc en fait il a, il a dit ça devant, devant le FSB, donc dix jours avant de prendre le pouvoir, alors que donc, personne ne savait encore qu'il allait euh, euh, prendre le poste présidentiel en Russie. Les oligarques ont aidé en fait, le, le, le FSB à prendre le pouvoir. Voilà. Poutine a donc été président deux fois de 2000 à 2008. Parce qu'en fait, il y a une règle en Russie qui, per... qui oblige à partir en fait, après deux fois. Euh, donc il est devenu premier ministre ensuite. Il était premier ministre de, de Medvedev. Puis il a été réélu euh, donc en 2012 jusqu'en 2018. Voilà. Alors, que faisait Poutine au KGB donc en fait, il était dans le cinquième département. Donc le cinquième département du KGB, c'est euh, le département responsable de la suppression des dissidents à l'intérieur de la Russie. Donc euh, voilà, il faut, faut, faut bien comprendre que Poutine a du sang sur les mains. Enfin, c'est pas, pas anodin. D'ailleurs, ça a été vérifié avec le meurtre de Livienko. Donc c'est un ancien agent du FSB. Euh, J'ai une citation intéressante de Constantin préau Donc c'est aussi un ancien agent du... Du FSB, donc il a dit ça le 27 novembre 2006 à CNN, il a dit « Je n'ai pas d'hésitation en disant qu'il a été tué par Vladimir Poutine, qui le considérait comme son ennemi personnel. Poutine est très vulnérable à la critique. Il a un complexe d'infériorité. » Et Litvinenko savait beaucoup sur Poutine, sur ses revers, sur ses connexions avec certaines forces politiques qui ne sont toujours pas dévoilées actuellement, parce que Litvinenko connaissait Poutine personnellement. Et Poutine fut la personne qui renvoya à du FSB. Voilà. Donc ça montre bien que euh, les Poutine avait peur que l'Edwinenko parle sur, sur les forces qui, qui lui ont permis de prendre le pouvoir. Il n'y a rien d'étonnant à noter au, sur le fait que plus de 90% des hommes politiques et de l'administration de, de Poutine euh, viennent justement des services de sécurité et des services secrets, donc, euh, notamment euh, euh, le KGB et le FSB. Voilà. Euh, intéressant à noter aussi le fait que Kissinger et Poutine sont des très bons amis de, de longue date donc euh, voilà euh, Kissinger vient souvent rencontrer Poutine euh, ça se passe à huis clos donc on ne sait pas exactement ce qu'ils disent euh, bon on sait très bien tous que que Kissinger fait partie de, de toute la clique du Nouveau mondial enfin c'est pas un secret pour personne c'est quand même intéressant de voir que euh, que, que voilà qui rencontre souvent souvent Poutine je dirais Vladimir que Putin Vladimir Poutine a, a eu une victoire de prestige. Mais ce n'est pas Putin véritablement une lutte contre lui et Obama. Mais lui, il le voit ainsi. Moi, j'ai toujours eu une vision un peu différente. Euh, par rapport à la sagesse uh, des have, nations. Je crois que ce que est, Poutine tente de réaliser, c'est une position d'égalité et de respect mutuel avec les États-Unis. Poutine a fait passer aussi une loi contre le négationnisme, donc pour, contre les personnes qui critiquaient la Shoah. Il a fait passer une loi aussi, qui, la même loi qui oblige en fait les gens à se plier aux décisions de Nuremberg. Et il a ajouté dans cette loi qu'il y aurait en fait des, des amendes et des, et des peines pour les gens qui... Ils ont transmettrait des, des mensonges concernant l'histoire de l'URSS euh, voilà, pendant que la Russie était euh, l'URSS. Donc voilà, ça montre bien que euh, Poutine euh, souhaite que les gens respectent euh, l'URSS et le communisme. Euh, voilà, c'est assez étonnant. Et donc ça permet en fait de museler la dissidence. Euh... Ce genre de crimes ne doivent ni ne peuvent être prescrits, Ils ne peuvent être ni excusés, ni oubliés. Toute tentative de taire ces événements, de modifier ou de réécrire l'histoire est inadmissible et immorale. Très souvent, c'est l'envie de cacher sa propre honte qui est à l'origine de ces tentatives, par lâcheté, hypocrisie ou trahison. Toute complicité, directe ou indirecte, avec les crimes nazis est injustifiable. Or les faits historiques sont irréfutables. Ils témoignent que les banderistes et autres collaborateurs, que les complices d'Hitler ont eux-mêmes participé à l'extermination du peuple juif, à l'élimination des Juifs de Lviv, d'Odessa, de Kiev et d'autres villes ukrainiennes. Maintenant on va un peu étudier euh, Dimitri Medvedev. Donc Dimitri Medvedev c'est quand même le, la personne avec Poutine euh, qui forme le tandem au pouvoir depuis 15 ans. Donc en fait, Dimitri Medvedev euh, a aussi une mère juive. Voilà, Sa mère a été vue euh, plusieurs fois donc, à la synagogue de Moscou, donc il n'y a aucune question à avoir là-dessus. Ce qui est marrant, c'est que, étant donné que ce n'est pas très bien vu euh, d'être juif au pouvoir euh, actuellement, euh, en Russie, vu ce qui s'est passé euh, avec le communisme, où comme l'a dit Poutine, 80% des, des chefs communistes étaient en fait des juifs. Euh о национализации этой библиотеки было принято советским правительством, первым советским правительством, и членами его являлись примерно 80 85% евреев. Но они же, руководствуясь ложными идеологическими соображениями, шли тогда на аресты и репрессии. Et les ioudéens, les ioudéens, les réponses d'autres confessions, les musulmans, ils ont tous les grébés sous une grébionne. Et ces idéologiques, et ces euh, étapes idéologiques, ils... Vu que c'est mal vu, en fait, euh, Medvedev a démenti en disant « Non, non, je, je suis arménien, nanana... » Et ce qui est drôle, c'est que les, les Arméniens ont immédiatement démenti en disant que « Non, non, euh, Medvedev n'était pas un arménien. Donc sur Medvedev, il y a aussi euh, un autre élément intéressant à, à rapporter. C'est à la fin du G8, donc un G8 qui s'est passé en Italie. Donc à la fin du G8, le 10 juillet 2009, euh, Medvedev a présenté en fait un exemplaire de la monnaie mondiale en disant que voilà, le, le G8 travaillait à l'installation d'une monnaie mondiale et donc euh, qu'ils qu étaient fiers de travailler là-dessus que la devise était unité dans la unité dans la diversité. Donc, euh, voilà. Questions of setting up a new uh, set or emergence of a new set of uh, uh, reserve currencies, including uh, possibility of emergence of ruble as such a currency, even uh, if it's not reflected in our declarations, uh, and the question of supranational currency. Incidentally, I can uh, probably have good news to you. In my pocket there is a supranational uh, coin, uh, which was a gift given to me. And uh, this is uh, one unit of uh, testing, uh, probing unit, uh, uh, unity and diversity, it's referred to, and uh, it's referred to as uh, international currency, United Future World Currency. Here it is. You can already take a look at it and even touch it. Uh, what it tells us is... Um, Indeed, uh, this is a probe, uh, a gift, but people are thinking on it. And most probably, uh, one day, uh, we'll see something uh, like that happening. You can use it, uh, hold in your hand, and uh, use it as a means of settlement. And this coin uh, was given a special standard of um, the rules of its circulation. This is a symbol of our unity, of uh, jointly tackle such uh, problems. Uh, therefore, ça montre bien que la Russie travaille, euh, travaille avec, euh, avec les grandes nations du G8, dont la France, dont les États-Unis, euh, pour en fait, faire, euh, faire advenir une monnaie mondiale. D'ailleurs, ça a été confirmé plus tard par Medvedev, puisqu'il a dit euh, au Forum économique international de Saint-Pétersbourg le 18 juin 2010, donc je cite, « Nous vivons vraiment un moment unique. Et nous devons l'utiliser pour construire une Russie moderne, prospère et forte, une Russie qui sera cofondatrice d'un nouvel ordre économique mondial. Donc voilà, il dit cofondatrice. Ça veut dire qu'il travaille main dans la main. C'est enfin, clair. Voilà. Bon, maintenant, je vais parler un petit peu de l'église orthodoxe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui disent « Oui, mais euh, Poutine, quand même, c'est un chrétien. Euh, Poutine, Poutine, il défend le, les chrétiens. Voilà, c est, c est, Il est pour... Euh, c'est un conservateur, euh, voilà, c'est quelqu'un de bien. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe vraiment. Donc, alors, euh, donc, qui est le chef de l'Église orthodoxe Donc actuellement, c'est donc, en fait, le Patriarche Cyril depuis février 2009. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans les archives soviétiques qui ont été révélées, euh, on a appris que c'était un agent du KGB, tout comme son prédécesseur, Alexeï. Euh, voilà, Alexa, il avait comme, euh, comme nom de code euh, Drozdov et le, le nom de code de, du patriarche Cyril, euh, donc le patriarche actuel, c'est Mikhailov, voilà. Donc les deux sont des, des, des agents du KGB, voilà. euh, Ce qui est marrant, c'est que les deux autres candidats qui ont été présentés euh, lors de l'élection face au patriarche Cyril, donc ils étaient trois candidats, euh, étaient donc les trois candidats étaient donc des anciens, enfin des agents du, du, du KGB. Euh, voilà, je vais faire un petit lapsus, j'ai dit des anciens, euh, c'est marrant de noter que même Poutine lui-même disait, euh, disait qu'en fait on ne quitte jamais le, le, le KGB, on quitte le KGB que les pieds devant. Donc ça montre bien, quand on a un officier du KGB, c'est jusqu'à la mort, c'est pas, pas comme ça on arrête parce que l'URSS s'est effondré, c'est jusqu'à la mort. Voilà. Donc, c'est intéressant de noter que, que le patriarche Cyril donc est très écuménique. Voilà, donc il en fait, il pousse vers une religion mondiale. Euh, c'est pas quelqu'un qui vit dans la pauvreté, étant donné que, que le Moscou News a, a dévoilé sa richesse à environ 4 milliards de dollars. Donc, euh, il, a, il a gagné sa richesse principalement grâce à l'import de cigarettes. Euh, D'ailleurs, il y a eu des scandales, beaucoup de scandales à propos de, du patriarche. Euh, notamment pour une, une photo où on le voyait avec une montre de, à 30 000 euros. Donc bon, il a essayé de photoshopper la photo, mais bon, c'était trop tard. On sait aussi qu'il a une ville en Suisse, c'est quelqu'un qui vit vraiment très bien. Il faut noter aussi que c'est un des créateurs un des créateurs de la théologie de la Libération, qui a été dénoncé d'ailleurs par le cardinal Radzinger, qui est devenu ensuite Benoît XVI. Euh, donc la théologie de la libération qui s'est implantée en Amérique du Sud, c'était un moyen de subversion euh, soviétique. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un mélange en fait, de, de communisme, de lutte des classes et de, de pseudo-religion. en fait, c'était un moyen de, de retourner en fait, le peuple euh, vers le communisme. Voilà. Donc c est, c est, ce patriarche est un des fondateurs de cette, théo de cette théorie. Euh, on peut noter aussi qu'en 1975, euh, donc le patriarche Cyril a nier et condamné la lettre d'un confrère russe qui parlait de persécution de chrétiens en URSS. voilà c'est quand même un... un... ça montre bien que ça montre bien que cette personne est complètement vendue au pouvoir et qu'elle est là juste en fait pour pour donner une bonne image à poutine pour pour voilà c'est du décor c'est du semblant Voilà. Maintenant qu'on a vu le côté chrétien on va voir le côté le côté juif donc euh... Une des, une des personnes les plus proches euh, de Poutine s'appelle Berel Lazar. Donc c'est un, ra un rabbin Lubavitch. Euh, il a été introduit donc, en Russie par le KGB. Euh, et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en fait est un enfin, il est italien d'origine. Il a vécu aux États-Unis. Euh, Lorsqu'il était aux États-Unis, il a soutenu Bush. il a soutenu Bush pendant les élections. Euh, voilà. Et donc en 96, en 96 donc le le, le rabbin Béral Lazar euh, est opposé à Vladimir Gouzinski, donc qui est créateur du, du congrès juif de, de Russie. Et donc, comme c'est un oligarque, il est propriétaire aussi d'une de, de, grande partie des médias, et il a d'excellentes relations avec la diaspora juive des États-Unis, ainsi que de, de Grande-Bretagne. Voilà. Donc, en fait, ce que fait le rabbin Lubavitch, c'est qu'il supporte euh, Poutine euh, euh, à, à l'étranger, en fait, il fait une propagande pro-Poutine, et en fait il est, il est présenté donc, euh, à Poutine euh, par, euh, par euh, deux oligarques, donc euh, Berezovski et Abramovitch, donc c'est toujours les mêmes, ceux qui ont permis en fait, à Poutine de prendre le pouvoir. donc Ces deux, en fait, ces deux oligarques qui sont aussi, donc euh, Lubavitch, euh, présentent euh, présente le rabbin à Poutine. Et donc euh, Poutine, euh, Poutine ouvre les portes du Kremlin donc à Berel Lazar et aux Lubavitch euh, lors de leur fête annuelle hein, en 2000. Donc ça, ça ne s'est jamais vu auparavant. Il faut noter que les, les Lubavitch en fait sont, euh, sont en fait des, des, des juifs euh, orthodoxes, donc c'est parmi en fait les plus enfin, les plus les plus, euh, les plus virulents en fait les plus pro-messianistes. En fait c'est des messianistes pressés qui euh, veulent agir en fait pour pour la venue de leur Messie. Voilà. Le messie juif qui n'est autre que l'antéchrist en fait pour les chrétiens le même jour en fait où poutine accueille les les juifs Lubavitch au, au kremlin euh, donc le, le rival en fait de Berel lazar goudinsky euh, est arrêté voilà donc ça montre à quel point c'est on favorise les, les amis et on et voilà, ça, ça, enfin ça explique pourquoi, en fait, dans certains cas, Poutine combat les oligarques. Et en fait, il combat les oligarques qui sont contre ses amis, qui sont contre ses intérêts. C'est pas, pas les oligarques en général, c'est ceux qui vont contre ses intérêts. Voilà. Donc ensuite, Poutine, Poutine fait un don de 10 millions de dollars à la Fédération de, de Lazare, euh, donc en septembre 2000. Donc c'est un don, euh, c'est pas avec l'argent personnel de Poutine, hein, même s'il est très riche, c'est pas avec son argent, c'est avec l'argent du, du peuple. Euh, et donc ce don entraîne euh, d'autres dons des oligarques, dont Abramovitch. En fait, c'est tous les, tous, les euh, tous les oligarques juifs qui sont euh, de tendance Loubavitch, euh, qui donnent en fait, euh, pour favoriser leur mouvement euh, en Russie. Voilà. Donc en fait, Bérel-Lazare obtient très rapidement la nationalité russe. Euh, et donc depuis, en fait, Berel Lazar est le chef de la fédération des organisations juives de Russie. Donc alors, que, alors que les Lubavitch sont une minorité en Russie, donc c'est les Lubavitch qui dominent toute la, euh, voilà, qui, qui, qui dominent, euh, toute la tendance, enfin tous tout le, tout les juifs de Russie. Voilà. Ce qui est intéressant à noter, c'est que le chef du conseil d'administration de, de la fédération euh, est Abramovitch. En fait, Abramovitch, donc celui qui a permis. Euh, à Poutine d'accéder au pouvoir, celui qui a présenté euh, euh, celui qui a présenté Lazare à Poutine, et donc c'est le chef du conseil d'administration. Donc c'est un oligarque très puissant, euh, qui, a notamment, euh, qui est notamment propriétaire du, du club de foot de Chelsea. Donc voilà, Abramovich, <rire> c'est marrant parce que il a beau avoir des, des beaucoup d'entreprises en Russie, être propriétaire de, de, de beaucoup de choses. Donc euh, il est propriétaire du club de, de foot de Chelsea, il habite à Londres. Et c'est intéressant de noter tout simplement qu'il est membre du Comité des 300. Voilà, donc les 300, les 300 personnes qui dirigent réellement le monde. Voilà, comme, comme Sarkozy d'ailleurs. Donc en fait, on va maintenant étudier euh, la personnalité de Anatolie Chubais. Donc c'est intéressant parce que c'est un, un, des oligarques, un des oligarques qui a été cité par Marie-Laforêt en fait, euh, comme faisant partie d'une organisation criminelle. Euh, disposant de 250 fois le budget de la France ». Donc c'était… Euh... Voilà, elle a dit ça en 2002. Mais euh, quoi qu'il en soit aujourd'hui, j'ai enfin la possibilité, après 8 ans, de dire ce à quoi nous avons tous à faire face, tous ici, nous les Français, nous avons à faire face à une organisation extraordinairement dangereuse et le gouvernement ne peut rien y faire. Une organisation, appelons ça une organisation, qu'il y a une organisation criminelle qui, en ce moment, euh, a à peu près à sa disposition 250 fois le budget de la France. Ouais. Vous citez le nom de Gobi et le nom de Mimran. Comment vous êtes français, nous Et alors, ce n'est pas des français, bien sûr, qui sont des français. Je voudrais en euh... rajouter deux. Ouais. Choubaïs. Ouais. Choubaïs. C'est français, ça aussi Non, ça, c'est russe. D'accord. Et Morishita, c'est japonais. Ouais. D'accord. Euh, donc, cette personne, Anatoly Chubais, est d'origine juive déjà. Il a une fortune d'environ un million de dollars, un milliard de dollars. Donc, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas pauvre. Euh, donc, c'est une figure incontournable, en fait, de la politique intérieure russe depuis la chute de l'URSS. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été euh, très important sous Gorbatchev, sous Helsinki, sous Poutine, sous Medvedev. Euh, c'est quelqu'un qui a permis, en fait,. Euh, Enfin, la fausse transition économique, en fait, il a permis à, qui a permis en fait, aux oligarques de profiter, de, de prendre tous les pouvoirs, enfin, toutes les places importantes euh, en Russie. Euh, donc, en fait, il, de 2001 à 2008, euh, il est président du monopole national de distribution d'électricité. Donc, voilà, c'est un monopole national, ça veut dire que c'est... Voilà, c'est russe, c'est quelque part où on met pas n'importe qui, enfin, c'est... C'est forcément, le pouvoir a forcément ce mot à dire là-dessus. Euh, ensuite, de septembre 2008, depuis septembre 2008, donc, il dirige le conglomérat d'État russe donc chargé du développement de nanotechnologie en Russie. Donc cette décision de le placer là a été prise par Medvedev. Euh, ça montre bien que le, le pouvoir en fait soutient cette personne. Enfin, c'est pas une personne oppo opposée au pouvoir, c'est évident. C'est une, une personne de confiance. Euh, voilà. Euh, maintenant, je vais montrer un peu son, son côté un peu, plus, euh, un peu plus obscur encore, euh, en plus du fait qu'il a été cité par Marie, Marie Laforêt. Donc, alors, il est membre du conseil consultatif de JP Morgan depuis 2008, voilà. et membre du conseil d'administration mondiale du Council on Foreign Relations, donc du CFR, depuis octobre 2012. Et il était présent à la réunion Bilderberg en 2012, Donc voilà ça fait, quand même, ça fait quand même beaucoup, enfin c'est quand même marrant que d'un côté cette personne est censée travailler pour les intérêts russes, mais d'un autre côté euh, participe à toutes les réunions pro-atlantistes et, euh, et à toute la, enfin si soi-disant ces, ces, ces deux côtés sont l'un contre l'autre, comment ça se fait que cette personne soit des deux côtés enfin, il y a quelque chose qui cloche voilà mais c'est pas le seul c'est pas le seul dans son cas hein. j'ai trouvé une dizaine de une dizaine d'oligarques russes euh, qui ont participé au Bilderberg euh, et j'ai trouvé six euh, enfin six personnalités russes six oligarques qui sont membres du comité des 300 là on parle de on parle d'oligarques qui gagnent euh, 10 000, enfin, qui ont une fortune de entre 10 milliards et 20 milliards enfin c'est pas des c'est vraiment des gens très très très riches hein. enfin n'est c'est pas n'importe qui Maintenant je vais parler un petit peu de l'Eurasie. Donc voilà, enfin, l'Eurasie, c'est censé, pour certains dissidents, être, être le panard. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas du tout dans, la, dans notre intérêt. En fait, l'Eurasie, c'est un des noms euh, qu'a choisi Orwell dans son livre 1984 euh, pour désigner donc, les, les trois continents. Donc les, les deux autres, c'est l'Océania le, et l'Estasia. Euh, dans son livre, en fait, l'Eurasie est dirigé par des, des néo par le néo-bolchevisme. Donc c'est exactement en fait ce qui se passe maintenant. Euh, voilà. Donc en fait c'est juste un des blocs continentaux. Enfin, c'est la technique des, des. La technique des élites en fait de.. de au lieu de, de directement en fait, passer de des pays à, à une union de tous les pays en gouvernement mondial et en fait ils y vont par étapes c'est à dire qu'ils font plusieurs grands blocs continentaux pour fusionner ensuite ces blocs en fait c'est l'étape où on est actuellement euh, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de on parle beaucoup du marché transatlantique du marché du marché transpacifique de l'ALENA, du mercosur de l'union européenne euh, des brics euh, voilà c'est l'eurasie c'est juste un des blocs supplémentaires ça, ça permet de brouiller les cartes des nations ça permet de faire croire que les nations s'est dépassées. voilà c'est juste c'est juste ça donc cette théorie géopolitique, en fait, elle est, elle est, euh, c'est est surtout Dugin qui est connu pour, pour en parler. En fait, c'est beaucoup plus ancien. Euh, en fait, Dugin, c'est pour moi, c'est un Brzezinski russe. C'est-à-dire que c'est un, un théoricien de la de la lutte contre contre l'atlantisme. Alors que de l'autre côté, on a un Brzezinski qui est théoricien de, de, de l'expansion euh, atlantiste. Euh, moi, pour, personnellement, ça me rappelle beaucoup la Deuxième Guerre mondiale, où on avait, euh, on avait deux camps qui étaient inspirés euh, d'un côté par Marx, donc pour le, pour le côté russe, et d'un côté par Nietzsche pour le côté allemand. Enfin, voilà. Euh, C'est-à-dire qu'on avait euh, à chaque fois, c'est des, des feux théoriciens euh, qui viennent en fait, euh, viennent en fait euh, donner une idéologie pour permettre en fait, aux gouvernants euh, d'être suivis par la foule. Voilà, C'est un peu pour... Euh, c'est un peu pour vulgariser l'idéologie et y être suivi, enfin permettre une propagande plus importante et plus, euh, plus ciblée sur le, sur le peuple. Voilà. Moi, j'ai noté aussi personnellement que le symbole du mouvement eurasiatique euh, de Douguine était donc, une étoile à huit branches. Donc, c'est un, un symbole occulte connu qui est appelé l'étoile du chaos. Donc, c'est quand même marrant de choisir un, un symbole occulte comme ça. Euh, on sait également que le, le parti eurasiatique est financé par le Kremlin. Et que Poutine est très proche de Douguin. Voilà. Euh, il faut noter aussi que ce qu'a dit Dugin dans une de ses interviews, donc il dit qu'en fait il faut une grande mission pour, le, grande mission pour la Russie, et qu'en fait cette grande mission est que la Russie envahisse l'Europe. Voilà. Depuis de nombreuses années, je réfléchissais au problème de l'idée nationale. Et récemment, en analysant des événements qui se déroulent dans le monde, en visitant de nombreux pays européens, j'ai eu une idée euh, comment résoudre ce problème de l'idée nationale. Je vais l'exprimer ici en tant que proposition ou euh, comme une hypothèse, et ce sera à la société et en premier lieu à l'État d'en juger, de l'admettre ou de la rejeter. L'idée est la suivante. Nous devons envahir l'Europe la conquérir et l'annexer. Par ailleurs, nous avons déjà une expérience d'une telle expansion en Europe. Lors de la période soviétique, lorsque nos partis communistes comme le Troisième international, le ou Commune Forme, faisaient de très bons résultats d'infiltration au sein de parlementaires de pays européens. Oui, c'était un instrument de notre politique étrangère. Aujourd'hui, il est temps à changer et nous ne sommes plus un pays communiste. Cependant, rien n'empêche qu'on se trouve de nouveaux alliés. Actuellement, si nous nous proposons comme une idée nationale l'annexion de l'Union européenne par l'Union eurasienne, l'expansion vers l'Europe, alors nous pourrons vraiment nous réunir autour d'un but véritablement grand. Vous vous rendez compte Annexer l'Europe, ça c'est russe. Euh, je l'expliquerai plus longuement dans une autre vidéo, mais en fait ce, ce plan-là c'est le, plan le plan du KGB, cest un plan à long terme. Euh, et en fait cette. cette ce que dit Douguin, en fait, n'est que le reflet de la pensée du KGB. Voilà, c'est juste ça. Je vais parler rapidement maintenant des, des BRICS. Euh, voilà, les BRICS, Donc c'est le, le Brésil, euh, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique la, du Sud. Euh, voilà, c'est ce bloc-là, en fait, fait des fréquents appels à, à installer un nouvel ordre mondial. Euh, il parle aussi, en fait, de, de changer la... La, la monnaie de réserve du dollar euh, pour, pour installer leur monnaie. Euh, ça, c'est juste aussi une propagande euh, pour euh, familiariser les gens avec le fait que le dollar, euh, dollar s'est terminé et qu'on va passer à quelque chose d'autre. Euh, en fait, on va passer à une autre monnaie euh, qui sera en fait. Euh, qui sera soi-disant amenée par le bon côté, c'est-à-dire le côté russe. Le côté russe et chinois, donc en fait, c'est il faut bien comprendre dans cette perspective c'est l'Est en fait, l'Est où le soleil se lève, c'est le renouveau. La banque centrale russe fait partie des 60 banques centrales sous le contrôle de la, de la banque de règlements internationaux. Donc en fait, cette banque c'est la banque centrale des banques centrales. Euh, la Russie en fait partie depuis 96, donc c'est à dire que c'est à dire que tous ces flux euh, monétaires sont complètement euh, dirigés par cette banque. Euh, C'est-à-dire que la Russie ne peut pas euh, ne peut pas faire ce qu'elle veut. Euh, si jamais l'Ouest trouve que la Russie va trop loin, il peut la il peut la couler en deux minutes. Vu que cette euh, étant donné que cette, cette banque dépend principalement euh, à la base de la banque d'Angleterre et de la banque de France, euh, on peut très bien euh, on peut très bien euh, couper les vivres en fait à la Russie. Euh, c'est absolument pas ce que veulent les élites. Hein. Enfin, c'est pas du tout. Euh, c'est pas du tout ce qui est voulu. Euh, cette Banque des Règlements Internationaux, comme l'avait dit Quigley dans son livre, c'est vraiment l'apex, enfin c'est le sommet de, du système. C'est vraiment eux qui dirigent tous les, tous les rênes financiers. En guise de conclusion, en fait, je dirais que Poutine est à la fois donc la, la marionnette des, des rabbins Lubavitch, puisqu'ils lui ont permis de, de prendre le pouvoir. Euh, donc en fait, ils attendent. Ils attendent une aide de la part de Poutine euh, en guise de récompense, ainsi que de la franc-maçonnerie juive. Donc la franc-maçonnerie juive euh, qui a aussi à sa tête euh, les Lubavitch. Euh, les Lubavitch en fait ne sont rien que les, que les pharisiens des temps modernes. C'est ce que Jésus a appelé la, la synagogue de Satan. Euh, rien d'étonnant au fait que, que, le, que les présidents russes aient placé à tous les postes euh, des, oligarques, euh, des oligarques Lubavitch. Euh, et que Poutine est placé aussi dans son entourage, euh, dans tous les postes administratifs des, des anciens officiers du KGB, puisque comme on l'a vu, euh, le KGB était, euh, était en fait, euh, complètement infiltré par la franc-maçonnerie. Euh, donc en fait, il ne faut absolument rien attendre de Poutine, ce serait complètement stupide de, de penser que Poutine est le sauveur de l'Occident. Euh, il ne faut, il faut pas se fier à la fausse euh, façade de moralité, euh, de la Russie, alors que nous, en fait, on est euh, on est complètement détruit au niveau des valeurs. Euh, mais ça, c'est volontaire. C'est une subversion, une démoralisation, en fait, euh, communiste euh, qui agit euh, avec l'aide de la franc-maçonnerie euh, en Occident. Euh, donc d'un côté, en fait, on, on détruit l'armée, on détruit les, les mœurs, euh, et on publie des scandales. C'est grâce à Wikileaks, à Assange d'ailleurs, qui est en Russie. Euh, alors que de l'autre, en fait, on donne dans les, dans les médias soi-disant dissidents euh, une image de, de la Russie forte avec des valeurs, euh, et on renforce l'armée. Alors qu'en France, on fait tout pour détruire l'armée, bizarrement, alors qu'on qu veut rentrer en conflit. Enfin, on voit vraiment la traîtrise des élites euh, occidentales. Euh, il faut pas se fier en fait, au, à cette belle image qu'on nous donne de, de la Russie. Moi, ça me rappelle, ça me rappelle vraiment la, la Révolution française, où tout, plein de nobles étaient, euh, se faisaient avoir par la par le discours des Lumières, comme la révolution russe aussi, où, où des gens ont pensé que ça allait peut-être améliorer leurs conditions, euh, forcément les élites, ils vont pas nous montrer euh, ils vont pas nous, nous montrer le mauvais côté de la Russie si c'est la Russie qui doit diriger le nouvel ordre mondial, c'est logique. Il faut forcément que le nouvel ordre mondial donne envie aux gens. Donc c'est pour ça que en fait, l'ancien ordre mondial, l'Occident, euh, qui se fait détruire parce qu'il est chrétien et que c'est l'ennemi des juifs, euh, est déprécié. Donc En fait on, on, on montre une Russie complètement forte et, et largement supérieure à l'Occident parce que justement le but c'est d'écraser l'Occident. Euh, voilà j'espère que vous avez compris la, la stratégie. Euh, donc le, le but de tout ça c'est la victoire facile de la Russie contre l'Occident qui est détruit de l'intérieur en fait. Euh, et, et en fait pour en fait provoquer une installation euh, euh, rapide d'un nouvel ordre mondial communiste. C'est-à-dire qu'avant même, euh, même d'avoir été attaqué euh, physiquement, militairement euh, L'Occident est déjà euh, déjà détruit. Est-ce que, est-ce qu'il y a beaucoup de gens? Vous pensez, si jamais on est appelé par euh, par euh, par François Hollande pour aller se défendre la France, vous pensez que les gens sont sont vraiment volontaires pour pour pour aller combattre? Moi, je pense pas. Je pense que je pense que là, on est tellement démoralisé et qu'on confond tellement euh, le pouvoir en place avec la France euh, que voilà, on est complètement euh, le peuple français est complètement démoralisé. Euh, pour moi, en fait, euh, les élites euh, utilisent en fait la, la, la technique de Tuunsu euh, quand il dit en fait remporter sans victoire et en sans combat n'est pas ce qu'il a de mieux. Soumettre l'ennemi sans combattre est ce, ce qu'il y a de mieux. C'est pourquoi à la guerre, le mieux est de s'attaquer au plan de l'ennemi, puis de s'attaquer à ses alliances, puis de s'attaquer à ses armées. Le bon stratège soumet l'ennemi sans combattre. S'emparer des villes ennemies, des villes ennemies sans les attaquer. détruire le pays ennemi sans mener d'opérations prolongées. Il doit lutter pour la, la possession du monde, de manière à ce que le courage de ses soldats ne s'émousse pas, et que tout, tout soit à son avantage. Ceci est l'art de l'offensive par les plans. » Voilà, euh, comme je l'ai montré, les, les Russes ont un plan euh, qui correspond, en fait, euh, c'est le plan du KGB, c'est le plan du KGB euh, franc-maçon. Donc voilà, c'est voilà. Poutine suit vraiment le plan euh, franc-maçon. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, et euh, j'espère en refaire une autre bientôt. Merci à tous.